Bonjour, je suis Santiago Moreno et je suis guide pour Culture Contact au Chili. Ici, la situation commence à être un peu compliquée parce qu'il y a l'hiver qui arrive et le système de santé publique chilien il est faible. Donc, on, a, on voit bientôt arriver le collapse de, de, du système de santé. Et, au niveau économique, c'est aussi compliqué. Surtout pour ceux qui travaillent dans le domaine de, de, de, de tourisme. Et donc, j'ai fais cette petite vidéo pour, pour vous remercier votre aide. Et ça sera vraiment utile ici, à ce moment-là, moment de l'hiver. Où il n'y aura plus de travail. Donc, vraiment merci. Ça va nous aider beaucoup. Merci encore. Au revoir.